Je suis saoul, saoul d'être face à la lune Alors qu'elle se cache quand je rêve Je suis saoule, saoul d'être là alors que toi la battue M'engueulande de plus belle Je suis saoule de bonheurs inventés De terreurs nocturnes à pour chasser. Je suis sans le savoir, sans le faire voir, sans faire valoir Je suis sous l'en tombé, coulée, sans me douter J'ai la houle qui m'insurge, le désir qui me brûle pêchez jeter moi, jusqu'à l'eau que j'en oublie ma solitude Soulevez-moi, sous la tonnelle, sous le lilac, sous A la casini irana A la irana ami Ami Ami Ami Pour n'a pas pas je pense à toi. Si, amour, je suis sous saoul d'être face à la lune, alors qu'elle se cache quand je rêve. Je suis sous saoul d'être là, alors que toi, là-bas, tu mon guirlande de plus belle. Inventé de terreur nocturne pour chasser Je suis -ou -ou -ou -ou sans le savoir Sans le faire voir Sans faire valoir Je suis en tombée sous la tonnelle sous le lilas gris